Bonjour Elisabeth Von Arbourg. Merci oui. d'être venue à notre émission Dounia Reçoit sur la tribune des vagabonds du rêve. Donc, je vous reçois aujourd'hui en tant qu'autrice de fantasy, et chronique dont on parlera un peu plus tard. Vous êtes aussi autrice de science-fiction. Vous êtes compositrice chanteuse vous avez été enseignante en littérature et en création littéraire j'ai pu voir que vous aviez dirigé des ateliers d'écriture et vous êtes aussi directrice littéraire chez solaris qui est une revue de science-fiction assez importante et qui est une revue canadienne c'est bien ça donc oui. je québécoise, québécoise pardon merci Québécoise, il faudra… <rire> euh, oui, non, c'est important, c'est important. <rire> eh bien, alors québécoise, une revue de science-fiction québécoise, mmh. donc francophone, si. <rire> francophone, francophone. Ouais. Il pas une au Canada. Mmh. Alors, je, je vais vous passer la parole, je vais vous laisser vous présenter, comme mmh. vous voulez, ce que vous avez envie de dire sur vous, et puis après on passera à, à votre livre, euh, donc… Euh, pour lequel on, sur lequel on aura pas mal de choses à se dire, et, et après on verra effectivement s'il y a d'autres choses à, à vous demander. Donc oh. allez-y. Alors, exercice, mon narcissisme galopant, me okay. présentez-moi même. Euh, bah D'abord, pour commencer, je suis née dans un autre siècle, et dans un autre monde, parce que les années… Je suis née en 47 Les années 50 et 60 en Europe et en France c'est vraiment un autre monde, euh, psychologiquement, historiquement. Et par exemple, le fait que j'ai eu 20 ans dans les années 60, euh, est important, pour, comme pour toute une partie de ma génération. Et c'est important pour moi comme femme aussi, parce que le féminisme des années 70, n'est pas le féminisme des années 80, ni 90, ni 2000, ni 2010, ni 2020. Et donc, la perspective que je peux avoir sur le monde où j'habite, et c'est cette perspective qui, qui informe mon écriture et ma fiction, perspective est quand même un petit peu différente. Alors oui, j'ai enseigné, j'ai fait des études classiques, puis heureusement euh, modernes, parce que sinon, voilà oh là, euh, j'ai acquis toutes les peaux d'âne nécessaires, le CAPES, l'agrégation, et j'étais partie pour enseigner au secondaire. J'ai enseigné au secondaire pendant un an, et je me suis rendu compte que c'était l'écriture ou l'enseignement, et que si ça devait être l'enseignement, je deviendrais dingue. Et heureusement, à ce moment-là, nous avons émigré, mon mari de l'époque et moi, au Québec, où j'ai eu les grands espaces, le rêve de l'Amérique, etc. Je dois dire que oui, ça, ça existait quand même, euh, l'Amérique francophone en plus, qui était une espèce déjà d'Uchronie dans l'imaginaire, euh, et j'ai eu l'occasion d'y enseigner dans une université, ce qui n'aurait pas été le cas en France, j'ai eu l'occasion d'y faire de la chanson, de la radio, euh, ce que je n'aurais pas pu faire en France, et surtout j'ai eu l'occasion d'y participer à la naissance du milieu de la science-fiction et du fantastique québécois, ce que je n'aurais pas pu faire en France puisque c'était déjà installé et on se bouffait déjà le nez allègrement depuis les années 50. Et donc, j'ai pu participer de façon très active à ce milieu comme critique littéraire, comme écrivaine, comme directrice littéraire et j'y participe toujours comme animatrice d'atelier d'écriture, euh, mensuelle ou, ou annuelle, c'est toujours le cas. Euh, et c'est vraiment, ça a, été le... ça a été un changement de, de, de voie important pour moi, parce que si j'étais restée en France, je serais morte. Métaphoriquement, je serais morte, <coughs> parce que je n'aurais pas écrit. <rire> Tout simplement, j'aurais été prise dans la, la petite cage de l'écureuil de l'enseignement, et je ne sais pas si j'aurais duré très longtemps d'ailleurs, mais justement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que... Voilà. Alors, pour la présentation, c'est ça, concluons en disant que j'aime les chats, la pâtisserie et les mauvais jeux de mots, et l'hiver, j'aime beaucoup l'hiver. Et pour l'instant, je ne suis pas trop frustrée, mais ça viendra, sauf que bon, ça dépend combien de temps je vais encore durer. Voilà pour la présentation. Merci. Et en fait, puisque vous dites que vous avez eu la, le bonheur de, finalement, de participer à la création d'un enfin, l'émergence d'un un univers littéraire de, de l'imaginaire au Québec, hein, puisqu'on parle toujours du Québec. Euh, Qu'est-ce qui vous amenait à l'imaginaire finalement Vous auriez pu aussi être dans d'autres dans milieux littéraires, euh, même au Québec, non euh, Pourquoi l'imaginaire ces milieux littéraires où il n'y a pas d'imaginaire, ailleurs, ils ne vont pas être contents quand ils, quand ils apprendront ça, donc. L'imaginaire en tant que genre littéraire, qui a été comme L'imaginaire n'est bien... pas un genre littéraire, ok. Alors, allez-y. L'imaginaire n'est pas un genre littéraire, oh mon Dieu. Bon. Euh, L'imaginaire, c'est ce qui nous fait humain, enfin, c'est ce qui nous rend humains. Il n'y a que les gens qui sont morts, qui n'ont pas d'imaginaire, ou bien les gens qui sont presque morts et qui n'ont vraiment plus les capacités physique, même quand on est en train de crever de faim, on imagine de la bouffe, je suppose. Euh, imaginer ce qui n'est pas là, c'est un trait pour l'instant fondamentalement humain. C'est ça l'imaginaire, être capable d'aller voir plus loin que ce que nos sens, déjà très limités, nous permettre de percevoir, d'appréhender et de manipuler. Alors oui, imaginaire, sinon encore une fois, je serais déjà morte depuis longtemps. D'accord, alors c'est une, une raison de vivre. Pas mal, oui. <rire> Ou une preuve de vie. Ah ouais, preuve de vie, madame. Alors en fait, euh, euh, aussi la question que j'avais que envie de vous poser, c'est dans dans vos, vos lectures, vos, dans votre découverte personnelle, votre culture d'autrice, est-ce euh, qu'il y a des, des auteurs qui vous ont marqué, ou des, des, des courants, ou dans, soit en science-fiction, soit en fantasy ou en fantastique C'est mm. -ce pour ça que je précisais que je suis née dans un autre siècle, mm. et dans un autre monde. La science-fiction, ça n'existait pas pour moi dans la campagne euh, bourguignonne euh, à 100 km de Paris à l'époque. C'était la lointaine, lointaine campagne. Hein Ce mmh. pas la de Paris. Je n'ai appris le mot science-fiction que beaucoup plus tard, quand, quand, à 15-16 ans, quand j'ai découvert euh, quelqu'un qui bradait sa collection de fiction et galaxies, Bon sang, mais c'est bien sûr, je lisais de la science-fiction depuis un petit moment, enfin, au moins sous forme de bande de dessinée dans Spirou, Tintin, et, et, et même euh, Pif, et je ne sais plus trop quel truc que je, les bandes dessinées que je lisais quand j'étais gamine. Ah ben, mon Dieu, c'était de la science-fiction, c'était de la fantasy, et c'était du fantastique, mais je l'ignorais. Euh, on n'étudiait pas le hors-là non plus, <rire> enfin, je veux dire, mot passant, non, oui, on le citait comme ça un petit peu, mais, non, quand on fait des études classiques en plus, grec, latin, philo, euh, la science-fiction, oh my God euh, Non, non. Euh, donc, ce qui m'a influencé, m'a influencé sans que je le sache, et en fait, ce sont les contes et légendes que je lisais quand j'étais petite. Euh, toutes les, tous les contes et légendes du monde, je ne sais plus dans quel Collection, il m'en reste un, j'ai réussi à en sauvegarder un, celui sur les contes et légendes roumains. Euh, et c'est ça qui m'a qui influencé, euh, qui m'a aidé à développer mon imaginaire, si vous voulez. C'est ça, mon imaginaire s'est développé avec les contes et légendes, avec des choses comme ça. Et quand je les ai retrouvés dans des autres textes, c'était ah, euh, cette étrange familiarité. Bon. Sinon, des auteurs qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré, puisque je suis d'un autre monde, ce ne sont pas des auteurs de science-fiction et ce ne sont même pas des femmes. Euh, c'est Camus, c'est Hugo, c'est Rimbaud, c'est Baudelaire, c'est Chateaubriand, c'est Montaigne. Ça n'a rien à voir. Euh, par contre, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai donc découvert les textes de science-fiction en traduction et très vite dans les langues originales, parce que dans les années... 60, euh, il n'y en avait pas beaucoup. On avait vite fait le tour de ce qui était publié. Imaginez, pouvez-vous imaginer ça Non, vous ne pouvez pas. Euh, on avait vite fait le tour de ce qui était publié, et même ce qui était trouvable en occasion, on avait vite fait le tour. Et donc, je me suis mise, comme j'avais appris l'anglais, ça tombait bien, euh, je me suis mise à lire en anglais de façon intensive, ce qui a été très bon pour ma bilingualité. Euh, et m'a aidé plus tard à devenir traductrice. Euh, alors, ce qui m'a influencé, je ne peux pas, si je prends les, ces débuts-là, il n'y a pas quelque chose de spécifique parce que j'ai eu tout un, comment est-ce qu'on prononce, Morgasbrod J'ai eu tout un étalage de, de, de, de, de hors-d'œuvre euh, dans tous les genres, dans tous les styles, toutes les formes de voix. Beaucoup d'hommes, bien sûr, mais des femmes aussi, en traduction dans les pages de fiction et de galaxie. Et il y avait aussi de la science-fiction et de la fantasy et de fantastique français par des Français. Ce qui fait que je les ai toujours mis sur le même plan, je n'ai jamais considéré qu'ils étaient inférieurs. Et ça m'a toujours surprise ou accablée de voir qu'on avait tendance à regarder les productions locales de haut par rapport aux productions anglophones ou autres. Il y avait aussi quelques autres traductions, d'autres, bon, des Européens, des Italiens, des Allemands, des Russes et même quelques Espagnols qui traînaient par là. Euh, donc, je ne peux pas, je ne peux pas dirais, choisir un ou une auteur qui par contre, à partir d'un certain moment, quand j'ai eu 17-18 ans et que j'ai commencé à me politiser, parce qu'enfin mieux vaut tard que jamais, hein, euh, là j'ai découvert les femmes. Euh, non que j'ai été féministe à ce moment-là, je le suis devenue à cause de la science-fiction justement et de ce que je lisais en science-fiction et toute une série d'expériences parce qu'enfin quand même on était rendu à 68 là. D'expérience personnelle. Alors, il y, avait, il y avait des femmes, il y avait des voix de femmes, et curieusement, je trouvais ces voix-là plus intéressantes, de plus en plus intéressantes que les voix d'hommes. Il faut dire que la science-fiction anglophone des années, et même francophone, des années 80, 70, fin 70 et 80, était pas mal testostérone. -tes -test -test On dit oui, testostérone. Et j'en avais un peu marre des histoires de Space Opera. Ouais, joyeusement, euh, des quillons, des planètes entières, des systèmes planétaires entiers. Oh, et puis des univers entiers pendant qu'on y est. Des milliards et des milliards de morts, comme ça, en trois phrases. Euh, oui, non. Grosse fatigue. Le cow-boy de l'espace, ça commençait à faire. Et les femmes disaient autre chose. Ou si elles en parlaient, c'était autrement. Quand on lit, euh, lit Johanna Ross, par exemple, euh, Comment est-ce que ça a été traduit en français Est-ce que ça a été traduit en français C'est une des grandes absentes de la traduction à l'époque. Those who are about to. Ceux qui sont sur le point de mourir, où vous avez des gens qui sont naufragés sur une planète, un ou deux gars et des bonnes femmes, et la première réflexe des gars, c'est bon, alors on va tous vous mettre en cloque, vous allez nous faire des enfants et nous allons créer une société, et les femmes disent non. Non, non, on ne veut pas. D'abord, cette planète n'est pas vraiment vivable, puis enfin, non. Et là, je me suis... là moi, c'était Ah oui <rire> C'était autre chose. Ça devenait intéressant. Complètement <rire> autre chose. Bon, y, évidemment, il y avait Judith Merrill il y avait cette espèce d'approche. Alors, ce que j'aimais, c'était les humanistes de la science-fiction les Sturgeon, les Simac. Euh... J'avais été évidemment bien impressionné par Dune parce que c'était Planet Story et que j'étais, j'en écrivais une moi depuis que j'avais 15 ans, Tyrannael. Ah, euh, oh, on pouvait faire ça, on avait le droit. Et puis euh, aussi les les dérives linguistiques, enfin les Tolkien, Tolkien. Euh, le Seigneur des Anneaux, pas tellement pour la fantasy, le fantastique, etc., quoi que j'aimais bien tout ça, ça me rappelait des souvenirs justement de lecture de contes et gens, mais surtout toute cette création d'un monde par le vocabulaire. Et ça aussi, j'étais en train de le faire. Ah bon, c'était permis Ce sont des gens qui m'ont donné la permission d'écrire ce que j'écrivais. Deux hommes, sorry. Heureusement, il y a quand même une femme dans le décor. Il y a Ursula Le Guin, enfin Le Guin, vint. Enfin, Elle était là depuis un petit moment quand même. Mais euh, elle commençait aussi, hein, dans les années, à la fin des années 60, elle commençait. Elle avait publié sa trilogie de la planète des illusions. Là. Et puis, non, il y a eu la main gauche de la nuit. Et là, quand j'ai lu ça, en traduction, c'était oui. Vous savez, le, la fin de la de liste de Joyce, oui, oui, oui, oui, oui, c'était oui, oui. Voilà ce que je veux lire. Voilà ce que je veux écrire. Voilà la conversation que je veux avoir avec quelqu'un, avec cet auteur-là, je veux avoir une conversation avec. Et je n'ai jamais cessé d'avoir une conversation littéraire avec Le Guin, comme plein, plein de femmes de ma génération. Parce que c'était, c'était toute cette réflexion sur le genre, bien sûr, mais c'était aussi l'intégration de la planète story de l'ethnographie, de la philosophie, de la réflexion linguistique. et Il y avait en plus une belle histoire d'Amur. Euh, c'était ça, c'était ça. Alors, à partir de là, ça a pas mal... Euh, J'étais déjà pas mal axée sur les femmes, mais je comprenais pas vraiment pourquoi. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Parce que c'était des voix v -E s et des voix v x différentes. C'était les mêmes thèmes. Il n'y a pas 36 000 thèmes en science-fiction. Mais c'était une approche complètement différente. Et euh, une fois que j'ai été au Québec, pendant une dizaine d'années, alors que bon, le féminisme continuait à, à m'alimenter, si vous voulez, j'ai étudié systématiquement pendant un moment dans des espèces de projets de post-doctorat ou whatever. J'avais fait mon doctorat sur la création littéraire, mais... Euh, à étudier des textes d'auteurs masculins et d'auteurs féminins, féminines, d'auteurs féminine, vous voyez, je ne suis pas encore reconstruite, euh, sur les mêmes thèmes, pour voir si c'était différent. Y a-t-il une écriture féminine Ben, euh, je ne sais toujours pas. <rire> Donc, je, je sais qu'il qu y, <rire> qu y a des textes qui me branchent plus que d'autres. Mais il y a, une façon d'approcher le corps, sa relation au monde, la relation à autrui, qui est yin et pas yang. Et il y a des hommes qui sont yin, et il y a des femmes qui sont yang en maudit. C'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu arriver après dix ans de grattage de crâne. C'est... Okay. D'accord. Alors, puisqu'on on va glisser vers votre oui. écriture, oui. puisque c'est quand même vous, <rire> qu'on a envie de rencontrer aussi, euh, on va parler de… Alors, je ne sais pas dans quel sens on, on peut les prendre, je, je, je vous me dirai. Par, euh, on va parler donc de la, le, du cycle, on peut appeler ça un cycle, je pense, « Les pierres et les roses », que vous avez aussi tout à l'heure appelé un roman feuilleton, qui est une façon classique d'appeler un très très long roman qu'on écrit par petits morceaux. Et, et on, je voudrais… Euh, bon, bah, ça, euh, ça s'appelle « Les pierres et les roses ». Il a été primé, c'est un livre en trois tomes, qui a été primé par le prix Le Boréal, qui est un prix, je pense, québécois, de littérature… Euh, de l'imaginaire. De l'imaginaire plus global. C'est un prix du public. Ce n'est pas un prix avec le jury, c'est un prix du public. C'est un prix du public, c'est encore mmh. mieux, parce que <rire> là, ce sont des gens qui, qui ont voté, comment dire, avec leur cœur, <rire> enfin avec leur tête. Et donc, euh, je suis... Parce qu'on peut en parler. Soit vous nous dites d'abord qu'est-ce que c'est que ce roman euh, comme projet, comment vous l'avez construit, d'où il vient. Euh, parce que c'est 2018, c'est assez récent encore. Ah, ouais. On a perdu une année qui était l'année 2020 et ouais. 2021, donc je pense encore très récent. 2018. Il publié juste à temps. Hein. Oui, il y avait de en la fait, Ce roman, roman l'idée, le projet de ce roman date de 1998. J'écris sur de très longues périodes. Ah oui. Euh, oui, je parlais de roman feuilleton pendant que nous devisions tout à l'heure. Oui, fait. Euh, en secret. Euh, parce que c'est un roman, ce qu'on appelle le roman choral. Ça fait bien dans le décor. C'est-à-dire avec des points de vue, un point de vue multiple. Ce n'est pas un narrateur omniscient ou une narratrice omnisciente. Ce sont des personnages qui ont chacune et chacun leur point de vue sur le monde où ils habitent et ce qui s'y passe. Et donc, effectivement, c'est relativement facile à couper en tranches, heureusement, puisqu'il va donc paraître, euh, il va donc paraître en poche chez Alire, mon éditeur québécois, en six volumes. Yeah Et quand Vous avez une idée euh, le premier, La première tranche, les deux premiers volumes vont paraître en septembre. Là, ce hmm. mois-ci, septembre 2022. Enfin, Par là, là. Bientôt, quoi. Par là, bientôt. Euh, et j'ai été agréablement surprise de voir qu'effectivement, on pouvait les couper en tranches et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire « Ah, oh, bah c'est un roman fait. » Alors, donc, ça vient de très loin. D'une certaine façon, c'est le genre d'histoire que je me racontais quand j'étais gamine et que je jouais, et même encore adolescente, c'est <coughs> l'histoire de chevaliers, de frères ennemis, de, de terribles malentendus, de trahison, de rédemption, avec un petit peu d'histoire d'amour. Un truc moyenâgeux. Moi, Robin Desbois, j'aimais bien. Bon. Et puis, en 98, j'ai revu une adaptation de Ivan Noé, une adaptation anglaise, avec des acteurs, en particulier un acteur, qui m'a beaucoup impressionné c'était lui. C'était censé être le vilain, mais il était récupérable. Moi, c'était lui qui m'intéressait, ce n'était pas le gentil. Le gentil bon. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à carburer là-dessus, à réécrire cette histoire. C'est ce que je faisais quand j'étais… Les premiers textes que j'ai écrits, c'était des réécritures de scénarios de films, de films dont la fin ne me satisfaisait pas. C'est pour <rire> moi. Hein Alors là, je refaisais ça et, et plus ça allait, plus je m'éloignais de machin. Mais bon, les histoires moyenâgeuses, des romans historiques, c'est pas mon truc du tout. Ça m'intéressait pas. Entre-temps, en 98 justement, à la mort de ma mère, au moment où je pensais que j'écrirais plus jamais rien, pas j'ai eu ce, titre, ce rêve, qui... je fais beaucoup de rêves et je fais beaucoup d'histoires qui partent de rêves, j'ai fait un rêve extrêmement complexe et inhabituel surtout, nouveau, moi ça m'intéresse quand je rêve des trucs nouveaux, et de ce rêve est sorti, la... les cinq volumes sont sortis, les cinq volumes de Reine de mémoire, qui est également une chronique, qui ne se passe pas au Moyen-Âge, ça commence au XVIe siècle et ça finit au tout début du XIXe, en cinq volumes, et aussi un roman choral avec plusieurs points de vue. Et c'était la première fois que j'écrivais une uchronie Ça m'a donné un boulot absolument épouvantable. <rire> Heureusement, il y a l'Internet. Heureusement, à ce moment-là, il y avait vraiment l'Internet, Google, Google et mon ami. J'ai fait des recherches et je partais dans le... Le trou du lapin. Quel rapport avec les voies, la voix des roses, avec les pierres et les roses? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, comme ce roman ne cessait, enfin, comme cette histoire ne cessait d'occuper l'arrière-fond de ma cervelle, à un moment donné me vient l'idée épouvantable. Et alors, si je croisais l'univers, l'arrière-monde de Reine de mémoire, qui est un univers très complexe, très construit, avec celui de cette histoire de chevalier moyenâgeux, etc. Aïe aïe, qu'est-ce que j'avais pas fait là Parce qu'il n'y avait plus rien, qui, enfin presque plus rien qui marchait dans le scénario, parce qu'une fois que vous mettez de la magie dans le circuit, mm -hmm. ouf, tout est parfait. En plus de ça, j'avais cette angoisse de me dire oui, mais j'ai déjà traité tout ça, les nouvelles religions, alors, mon point de départ, le point de départ de cet univers c'est que le Christ a eu une sœur jumelle, Sophia, et que c'est lui qui est mort sur la croix parce qu'ils ont tiré au dé, mais que c'est elle qui a créé la religion, enfin qui a aidé à la fondation de la religion dite des gémeaux, géminites, et ça bouleverse absolument le monde entier. Je veux dire, toutes les religions sont à refaire, et même l'histoire des colonisations, Enfin, tout, ça a vraiment tout changé et c'était c'était le c'était le pied de voir à quel point un point de départ aussi sauter euh, changer des choses j'avais envie de voir ce que ça faisait parce que je me disais j'étais dans un moment où je me disais ce qui nous ce qui nous euh, ce qui nous fuck en bon français ce qui nous tue c'est les la scission les oppositions binaires il y a les hommes il y a les femmes il y a les bons il y a les mauvais il y a le noir et le blanc ça a toujours été ma bête noire, ça, comment réconcilier, comment négocier les oppositions, comment arriver à négocier les contradictions, à vivre avec, à, à les rendre vivables. Et il semblait qu'un des grands désastres de l'histoire humaine, c'était les religions, en particulier celles du livre, avec leur conception du corps et euh, accessoirement de la femme de la matière, matériel, etc., et son rapport à la nature. L'homme a été mis au sommet du bidule pour régner sur tout le machin. Et je m'étais dit qu'est-ce que ça ferait s'il n'y avait pas ça dans, dans, dans les Écritures sacrées, etc., si, si le message n'avait pas été celui-là, si le message avait été celui de vous êtes les, les gardiens, pas les maîtres, vous êtes les gardiens de la, de la nature, et non pas les maîtres. Et les hommes et les femmes sont vraiment égaux. Parce qu'ils sont tous les deux une représentation de la divinité qui n'est pas ni, qui n'est ni homme ni femme, qui est tout. Alors à partir de cette espèce de machin, j'ai donc créé un univers extrêmement complexe pour moi, en tout cas pour moi, je le trouve bien compliqué. Euh, oui, plusieurs je plusieurs confirme, il est très complexe. Je dis pas compliqué, hein. très complexe. Avec plusieurs religions, oui. plusieurs mythologies, etc., etc. Et bon, il y a des affrontements entre les géminites et ceux qui sont leurs ennemis jurés, les Christi les chrétiens et non pas les chrétiens, qui sont une secte, une secte géminite qui a mal tourné. Qui déteste la magie, qui brûle les sorcières, et qui se réfugié dans le Nord, enfin, qui, et qui est tout le temps en train de faire, des, faire du trouble, tout le temps en train de vouloir faire la guerre, et enfin, c'est un petit peu enfin, C'est comme ça que la le les voix Et donc, je me disais, mais je vais, je vais refaire la même chose, enfin, je vais encore parler de la même magie. Et Puis, je me suis rendu compte en réfléchissant, au fil des années, que non, si je situais mon, mon truc au Moyen-Âge, et si je le situais parmi les chrétiens, et qu'on voyait enfin les chrétiens vus par eux-mêmes et non pas par les autres, <coughs> ce serait différent. Et qu'il y avait tout, des, tout un tas d'aspects de la magie aussi que je n'avais pas couverts. Youpi Et donc je suis partie dans les pierres et les roses. Après euh, de de 98. Même... Ah, je l'ai fini en 2018. Oui, non, mais il a été publié en 2018. Je l'ai fini en 2017. <coughs> Après un certain temps. Ce, ce qui est compréhensible, parce qu'effectivement, euh, il y a beaucoup d'événements, de, de, beaucoup de personnages. Enfin, c'est un, un vrai roman de fantasy. Il y a des... Alors, je vous arrête, je vous arrête tout de suite. L'Uchronie n'est pas de la fantaisie. Non, mais, mais celle-là, c'est justement l'idée. Qu'est-ce que c'est que... Alors, je vous explique. <rire> Pour moi, toute Ukronie est de la fantaisie parce qu'elle procède du même. est eh, de la science-fiction parce qu'elle procède du même mouvement de l'imaginaire, qui est de dire « et si c'était autrement ?» qui me paraît être le mouvement essentiel de la science-fiction, n'est-ce pas Alors la, la science-fiction dit plutôt « si c'était autrement maintenant, comment ça serait plus tard ?» l'uchronie dit « si ça avait été autrement à tel moment, moment, moment, choisi comme… » On estime que c'est un moment clé pour une raison ou une autre. On a ses propres… Bébel, comme on dit ici, euh, comment ce serait différent, comment ça aurait été différent, et comment ça serait différent maintenant, et comment ça pourrait être différent plus tard. Donc, c'est exactement le même mouvement. Premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas parce que des personnages dont on partage le point de vue considèrent leur univers et ce qui arrive dans cet univers comme étant habité par le surnaturel et la magie, que ce sont des narrateurs fiables. Ce n'est pas parce que eux considèrent qu'ils vivent dans un univers magique que leur univers est magique. C'est une interprétation de l'univers. Et je me suis donné beaucoup de mal, que ce soit dans Reine de mémoire ou dans La voix des pierres et des roses, pour saupoudrer des indices qui peuvent, pour un lecteur vraiment mal intentionné là, euh, qui peuvent amener de la réflexion. Mais finalement, c'est peut-être pas de la fantaisie du tout. C'est peut-être un univers réel de science-fiction. Il y a science-fiction, science il y a des interprétations. Si on veut le lire, si on veut le lire, comme de la science-fiction, on peut le lire comme de la science-fiction, moyennant une ou deux clés, ok, les, les talentés qui disposent de pouvoir, ce sont des êtres humains, c'est le SI, c'est un des SI, point d'interrogation, qui, qui, qui, euh, qui démarre le processus. Et s'il y avait, dans s'il y avait des êtres humains qui sont capables de percevoir l'univers, non pas tel que notre cerveau, qui est une machine à limiter nos perceptions, tel que notre cerveau nous le montre, mais bien plus proche de ce que nous dit intellectuellement euh, la physique moderne. L'entremonde, qui est la source de la magie, qui est la source d'un certain type de relation au monde physique, mmh et au monde euh, comment dire c'est pas, pas un texte, ça. Non, euh, et, et, et, et un certain type de relation à autrui puisqu'on peut on peut dans l'entremonde on peut coïncider avec quelqu'un ce qui fait qu'on peut connaître ses sentiments ses émotions pas forcément ses pensées mais bon vous voyez où mm -hmm. on en va avec ça par ailleurs on peut manipuler le monde physique euh, du macrocosme, si vous voulez, parce qu'on a accès à l'entremonde où on manipule à un autre niveau, dans une autre dimension. Alors vous voyez, rien qu'avec ce que je vous dis là, que c'est plus de la fantaisie, d'une certaine façon. C'est le moment où la fantaisie et la science-fiction sont si proches l'une de l'autre. Ça m'a toujours intéressé de voir jusqu'où on peut pousser les extrêmes, que ce soit les genres. Parce qu'il y a un moment où la science-fiction et la fantaisie se rejoignent, et c'est précisément dans l'Uchronie, euh, ou que ce soit les techniques littéraires. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser, par exemple, un type de narrateur que je déteste, qui est le narrateur omniscient euh, qui, Celui qui ne dit pas « je », mais qui est omniscient, c'est Dieu. Bon. Jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser jusqu'à ce qu'il devienne tous les types de narrateurs et qu'il redevienne un dieu plus humble, plus modeste, qui dit bah, « finalement, je ne sais pas vraiment », ce genre de choses-là. Euh, et donc, écrire de l'Uchronie, pour moi, ça a été une façon, que ce soit Reine de mémoire ou, bien entendu, pour, la, pour les pierres et les roses, là j'en étais vraiment consciente, mais c'est en écrivant Reine de mémoire que j'en ai pris conscience, à quel point la construction de monde est la même dans la science-fiction et la fantasy. Et comment C'est une question de lecture. Si vous dites Ah bon, bah c'est des mutants. Paf, ça vient de ça vient de basculer. Hein Il suffit mmh. de ne pas dire mutant. Je me suis rendu compte, en fait, avant, euh, j'écrivais un texte et on me demandait un texte de fantasy. Je n'écris pas de fantasy. J'avais écrit un texte de science-fiction qu'on me disait être de la science-fiction et j'ai systématiquement changé peut-être quatre termes. Et on m'a dit oui, ben, OK, c'est de la science-fiction. Et inversement, un autre texte, l'expérience inverse, l'exercice inverse, ah ben, c'est devenu de la fantasy en changeant quelques mots. Donc, c'est vraiment une question de lecture. Et la fantasie... change, Une question de lecture. <rire> Du coup, euh, ça, ça dépend aussi beaucoup du lecteur. Ah oui, c'est ça, c'est une, une lecture. Un texte, c'est toujours une collaboration. Les textes n'existent pas sans, sans des yeux pour les lire. Si un texte existe dans la forêt et qu'il tombe, est-ce qu'il est qu fait du bruit S'il n'y a personne pour le ramasser, bon. Alors… Je... Pour revenir à, à, au roman, j'ai été frappée en, en lisant. Alors j'avoue que je n'ai pas terminé le cycle, hein, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Je suis dessus, mais je me suis un peu, j'ai un peu traîné en route cet été. Donc quand vous avez écrit ce roman, vous parlez là de, effectivement, de la construction de l'univers, mais il y a aussi le style d'écriture, l'écriture en elle-même de la syntaxe, où j'utilisais le vocabulaire, les tournures, et j'ai eu l'impression que, que c'est une écriture qui a été adaptée à ce, à ce récit. Est-ce que c'est le cas ou, ou est-ce que… Est-ce que, est que vous dites ça par rapport à d'autres textes de moi que vous avez lus Non, parce que je n'en ne, ai pas lu assez pour pouvoir juger. C'est pour que ça que personne, je pose la question. Personnellement, j'avais l'impression à écrivant que c'était effectivement un style un peu différent, plus abordable, parce qu'il paraît que j'écris d'une façon compliquée, difficile à comprendre, à bon. Euh, euh, je suppose que l'effet… Fait histoire de chevalier de mon enfance, Ivan Noé, Victor Hugo, le comte de Monte Cristo et autres lectures de ce genre, roman feuilleton, disons, a peut-être peut influencé un peu. Euh, D'un autre côté, le, le problème d'écriture que je voyais n'était pas tellement celui-là, c'était comment écrire, quel terme choisir qui fasse qui produisent un effet suffisant de décalage. Ok, ceci se passe au Moyen-Âge. Et les tournures ne seront pas « Ah oh oui, bah je te passe le sel ». Non, non, je vais vous donner le sel. Il on on, y a un certain registre qu'on utilise dans la fantaisie, qui est le registre d'innoble ou élevé, et ça peut donner des trucs absolument illisibles, imbuvables, tellement c'est… C'est du formol, c'est. Euh. Ami Ouais, c'est <rire> ça. Voilà. Alors comment comment trouver une façon de s'exprimer qui soit d'abord en rapport avec les personnages euh, et ensuite qui soit en rapport avec l'époque. Et alors là, comme pour dans Reine de mémoire, sauf que ça a été limité dû merci à une période qui va entre 1200, euh, 1200 quelque chose et 1200 quelque chose et non pas une période qui s'est entre 16e et 19e siècle. Là, j'avais recours au dictionnaire. Alors oui, est-ce qu est est que je peux utiliser ce mot Ah non, il n'est utilisé qu'à partir du XVe siècle. Bon, c'est le genre de problème que tout, tout auteur de roman à coloration historique, disons, plus généralement, c'est un problème qu'on rencontre tout le temps et auquel on devrait être, enfin, qu'on devrait rencontrer, auquel on devrait penser. Non, je ne peux pas utiliser des termes du XXe siècle dans un roman qui se passe au XIXe siècle. Et bon. Alors là, c'était d'autant plus embêtant que comme je, je connais très bien la période du XVIe, enfin très bien, je connais relativement bien la période qui va du XVIe au XIXe siècle, début du 20e siècle. Euh, je pourrais, en particulier le XVIIIe, la façon dont on parle. Enfin, j'ai fait des bonnes études. <rire> le Moyen-Âge, par contre, non seulement ce n'est pas ma spécialité, mais encore j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus difficile de trouver de la… De la de l'information pertinente, pour ce que je, moi, je cherchais. Alors, il a fallu, les recherches ont été plus plus difficiles, là. Mais effectivement, il y a eu des choix de vocabulaire, il y a eu des choix de tournure. Et peut-être qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement de l'histoire en tant que telle, de l'intrigue en tant que telle, qui Enfin, n'ai pas l'impression qu'un de mémoire soit écrit d'une façon si compliquée non plus. Enfin, bon. alors c'est ça, c'est tout ce que je peux répondre à cette, à cette remarque. Je ne sais pas si ça... Ah ben, non, c'était ça m'avait frappé à la lecture. Effectivement, ouais. ça, ça, crée un, ça crée une certaine profondeur aussi, une certaine euh, c'est pas juste, c est, c est pas du tout copié. On a l'impression qu'il y a une réflexion, même si elle est même si c'est pas une réflexion. Peut-être que c'était juste une façon de, de sortir les mots. Pour se raconter ce que vous avez raconté mm -hmm. plus que ça m'avait frappé parce qu'effectivement c'est pas toujours évident il y a beaucoup de textes parlant de, de... Bon, ben, du coup de fantasy qui sont pas si euh... qui sont même trop modernes quelque part et mm -hmm. trop modernes je veux dire trop contemporains dans linguistiquement oui. si j'ose si oui. le terme c'est un, que... un, une route un petit peu périlleuse parce que D'abord, on a donc le côté en poulet euh, mm. totalement décrochant. Et de l'autre, on a l'abîme du c'est trop moderne. Donc, on a une voie relativement étroite à suivre pour garder l'électorice euh, là, <rire> sans, sans provoquer de décrochage. Le décrochage n'est pas toujours forcément conscient. C'est juste une impression qu'on a. De une impression de lecture qu'on a ou non ça ça marche pas vraiment ok l'intrigue est sympa les personnages sont sympas mais le, le, le plaisir du décalage de de, de l'impression d'être dans un autre monde vraiment de, de oui. l'étrange euh, n'est pas là et c'est souvent la même chose en science-fiction où on a le risque le risque est un peu différent on a le risque du, du jargon trop futuriste où on se perd et puis le truc trop, moderne, trop ici et maintenant, on ne va pas dire moderne, mais ici et maintenant, dans la façon de parler. Euh, et c'est le même type de. Pour ces genres qui sont des genres de la spéculation, euh, pour pas dire imaginaire, hein, euh, c'est difficile de trouver le bon registre linguistique. Enfin, c'est toujours un problème auquel. Il faut penser, dont, dont on doit être conscient, me semble-t-il. Alors, ce qui m'a aussi frappé en lisant mmh. le roman, c'est ce que j'appelle pompeusement le cadre géopolitique, parce mmh. qu'on est quand même dans des géographies très familières. Ça se passe entre mmh. la France, l'Espagne et puis le Moyen-Orient, tel qu'on le dont on connaît la géographie et l'histoire de cette période. Il y a même un, vous, vous avez parlé d'Ivanoé à propos de, de, mm -hmm. de, de, de votre. Euh, du fond d'où du fond ça vient Oui, non, là, là, je donne une clé essentielle. Voilà, c'est <rire> tout copié. Vous disiez copié tout à l'heure, mais c'est tout copié sur Ivanoé. <rire> sur Ivanoé. Et en fait, c'est en même temps, euh, comment dire, très. C'est très déstabilisant. C'est même plus déstabilisant que un roman post-apocalyptique euh, ou quelque chose comme ça, euh, c'est vraiment, c'est à la fois très familier, mm -hmm. oui, euh, de, de, de, de, il y a une ville en Auvergne où je suis passée cet été, en fait, c'est complètement faux parce que <rire> ça raconte autre quelque chose qui se passe là. C'est le propre de l'Ukronie, mm. cette, cette déstabilisation, moi c'est ce que j'aime bien dans l'Ukronie, c'est comme on dit, comme je disais tout à l'heure, l'étrange familiarité. Euh, ce sont des, des endroits qu'on connaît. Et puis à un moment donné, on se dit, mais voyons, est-ce est -ce que celui-là, il existe vraiment ou, ou pas Et c'est ce vacillement que j'aime beaucoup dans l'uchronie quand on arrive à le créer, euh, où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est pour moi une des expériences les plus épouvantables du fantastique. Oui. Bah, La vraie horreur dans le fantastique, c'est ça. C'est de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et je dois vous dire que maintenant, avec les deepfakes et, et, et tout ce oui. qui est en train d'arriver à ce niveau-là, -là, c'est vraiment <rire> c est, c est une épouvantablerie. Là. Mais bon, euh... et ça, j'aime bien quand on me dit, alors voilà, je suis... mais, mais c est, c est, cette ville-là, est-ce qu'elle existe ou ce village-là Où cet endroit-là Est-ce que… » Et là, avec un sourire diabolique, je dis Et c'est tout ce que je dis. Euh... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est quelle liberté on peut prendre finalement avec une, une société qu'on regrette à partir de quelque chose dont on sait que ça a existé, que ça a pu exister parce que finalement, on n'est pas dans la tête des gens de l'époque, hein. mais en même oui. temps, euh, comment on fait pour. Euh, fait les, comment l'autrice fait pour euh, bah, créer, aller vers quelque chose Je pense par exemple au personnage de la femme médecin qui n'arrive pas. Rebecca qui n'arrive pas. À à faire aboutir, à faire reconnaître son, son métier chez les chrétiens et qui va chez les géminites en espérant, donc de l'autre côté, dans l'autre religion, et puis finalement, ça se présente mal au départ. C'est problématique aussi. Voilà, oui. pour d'autres raisons. <rire> c'est ça. Euh, vous dites quelque chose de très important, c'est qu'on n'est pas dans la tête des gens de l'époque, on pas non plus dans la tête des gens du futur. Non, c'est sûr. Je viens d'écrire plusieurs textes qui se passent dans un futur proche. J'ai enfin réussi, après 15 ans de ramer avec ça, j'ai réussi à écrire quelques textes qui se passent dans un futur proche. Et le truc le plus difficile pour moi, n'a pas été d'imaginer l'univers, il est là, il est dans les journaux, bon, il s'agit de choisir qu'est-ce ce qu'on qu qu décide de choisir dans l'horrible, euh, ou dans le supportable, mais c'est d'essayer d'imaginer la psychologie, les affects, de gens qui sont nés, par exemple, en l'an 2000. C'est pour ça que je vous disais que la caractéristique essentielle, c'est que je suis d'un autre siècle. Vous imaginez à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui a grandi et qui a connu sa, sa jeune adulteté dans les années 60 du siècle précédent, comme ça peut être difficile d'imaginer l'état d'esprit, mais même des gens de maintenant, des jeunes de maintenant. Alors, les gens du futur, en plus, évidemment, c'est à la, à la jonction de l'univers géopolitique, physique, qu'on va imaginer et de ce qu'on sait ou imagine ou présume de la prétendue nature humaine. Bon, OK, on, chacun a sa vision de la chose, mais c'est très, très difficile. Et ce qui me tue, dans beaucoup de textes, de science-fiction ou de textes, justement, à coloration historique, c'est comme si on ne s'était pas donné la peine de se poser la question. Non, non, ils pensent comme aujourd'hui. Ben non. C'est sûr que nous nous adressons à des gens d'aujourd'hui et il faut que ces gens d'aujourd'hui puissent comprendre, mais il faut qu'ils puissent comprendre le décalage. Mm -hmm. Ce qu'il faut leur rendre compréhensible, c'est le décalage. Et donc, la mise en scène, la mise en monde construction du monde est essentielle et moins l'intrigue, les moins d'une certaine façon. Mais les personnages, oui, et le monde dans lequel on les fait euh, se débattre, oui. Alors les libertés qu'on peut prendre, euh, ben, ça dépend. Hein. D'un côté, d'un côté, on a l'impression qu'on est très libre. <rire> Puis on se rend compte très vite que ben pas forcément tout le temps et pas avec n'importe quoi. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des questions qu'on doit se poser quand on écrit. Bon, Ça peut être les questions d'appropriation culturelle, non ça il n'y en avait pas vraiment. Quoique quand j'ai traité le Moyen-Orient, je me posais des questions. Euh, mais il peut y avoir des questions concernant le genre, il peut y avoir des questions concernant la physicalité des personnages, je me souviens d'un moment dans Chroniques du Pays des Mers, au rapport c'est de la science-fiction, euh, où dans une des familles de mon futur post-apo, post très post-apo, euh, on, est, on est viable si on a des bras. On peut se permettre d'être en chaise roulante, mais si on est sans bras, non. Ben, J'étais vraiment mal à l'aise avec ça. C'est cohérent avec le monde. C'est cohérent avec la logique du monde construit, mais c'était pénible à écrire. Mais comme d'un côté c'est pas une utopie, bon, ok. Mais c'était, je me disais, hmm. alors il s'est pas vraiment présenté des choses comme ça. Mais disons, je, je me pose toujours ce genre de questions là oh, Déjà la, la question de base, c'est la liberté. C'est un homme ou c'est une femme C'est une femme ou c'est un homme C'est les deux What Bon, ça, j'ai appris à y répondre quand même en hein, 50-60 ans d'écriture. Euh, mais euh, il y en a des autres. Est-ce qu'ils est qu ont des, des infirmités que, Par exemple, Rebecca est myope comme une taupe. Non, <rire> pas vraiment comme une taupe, mais elle doit porter des lunettes. Euh, euh, par exemple, aussi, euh, je mets toujours un point d'honneur à ce que mes personnages aient une physicalité explicite. Ils urinent, ils défèquent, ils vomissent. Euh, je suppose qu'ils éjaculent aussi, mais enfin, ce n'est pas ce genre d'histoire-là. Euh, et ils mangent. Les repas sont importants, comme dans les séries coréennes. C'est important de manger euh, parce que c'est une activité conviviale. Hum, donc, Ce sont des questions que je me pose et, et ce sont des limites à la fameuse liberté d'une certaine façon. Mmh. Alors évidemment, du point de vue géopolitique, c'est une autre affaire. Euh, il faut voir qu'est-ce qu'on qu dit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu qu'on dit sans se rendre compte qu'on le dit. <rire> c'est pas évident. <rire> si on s'en rend pas compte. Ouais, Est-ce <rire> Est que je suis en train de faire la défense de l'esclavage sans, sans le comprendre euh, Non, c'est quand même pas rendu grave comme ça, j'espère. Euh, mais euh, ce genre de questions-là, les questions éthiques. C'est quoi ma position réellement vis-à-vis -vis du féminisme, du socialisme, du transgenre C'est quoi exactement Et c'est une réflexion à laquelle on ne devrait jamais échapper. Enfin, dont on ne peut pas faire l'économie quand on écrit. Que ce soit aujourd'hui avec le Politiquement correct ou woke ou whatever, comment on l'appelle maintenant, mais déjà, enfin, toujours, toujours, on a une espèce de responsabilité morale euh, à l'égard des. d'un lectorat, si, si vaporeux soit-il, parce qu'enfin, on n'écrit pas pour nous des lecteurs ou des lectrices en particulier, on écrit pour soi d'abord. Mais justement, c'est qui, soi Qu'est-ce euh, qu que je veux me dire Qu'est-ce que je veux apprendre là Qu'est-ce que je veux m'apprendre Qu'est-ce que je devrais apprendre en, en me relisant là Au, À un niveau très concret, enfin, pas, pas grandiosement philosophique, par exemple. Euh, dans mon premier roman, Le silence de la cité, il y a un personnage qui devient mère multiple de tas d'enfants, etc. Et dans mon idée, elle était très bien. C'était une excellente mère. Et là, mon premier bêta lecteur me dit, mais dis donc, mais elle est absolument, elle est absolument odieuse, cette bonne femme, là. Je dis, quoi et Je relis. Et oui, bon Dieu, elle est totalement inconsciente de ce qu'elle fait. J'étais totalement inconsciente de ce que j'avais écrit et, et Acquérir ce réflexe-là, je veux dire, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je pense qu'on ne peut pas, peut-être qu'on l'a un petit peu trop aujourd'hui, je ne sais pas, donc, je ne vais pas dire ça, on va tomber dessus. Mais c'est un réflexe que j'ai acquis personnellement, de me dire, oui, bon, mais qu'est-ce que je dis là, exactement là Comment est-ce que ça pourrait être interprété euh, et, et voir si, oui, parce que… C'est discuter de telle façon et se présenter de telle façon, et c'est le questionnement que je veux présenter Ou bien non, non, non, ça va, on va se tromper. Il faut que je le présente autrement, il faut que je le négocie autrement pour que ça passe. la liberté. Ça peut être aussi être amené à se demander si c'est si important dans le roman qu'on écrit, cet aspect-là ou, ou cette intrigue-là Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Jusqu'à quel point est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la liberté de me faire plaisir et, et, et de reconnaître justement que, oui, bon, ben là tu t'es fait un peu beaucoup plaisir, là, t es, t es, On se calme. Alors, j'aimerais bien que la nôtre arrive à la fin. Et je sais que vous avez écrit en anglais. C'est ce que dit votre notice. <rire> euh, J'écris des textes théoriques. Théoriques, Théorique. donc, ce n'est pas en de la littérature. Je traduis, je traduis certains de mes textes théoriques en anglais. Et je traduis certains de mes textes de fiction en anglais avec l'aide de mes traductrices et mes traducteurs. Enfin, j'ai eu une traductrice et un traducteur, tous les deux excellents. Et j'ai toujours travaillé 50-50 avec eux, et avec, avec lui et avec elle. C'est-à-dire, par exemple, que je faisais une première version d'un texte. Et là, euh, il m'était renvoyé avec beaucoup de points d'exclamation. Ah. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris encore de l'anglais en écrivant, en essayant d'écrire en anglais. Je serais totalement incapable d'écrire directement en anglais euh, de la fiction. Je suis capable maintenant d'écrire de la non-fiction euh, directement en anglais avec un, quand même un minimum d'abomination. Oui, alors c'est charmant parce que c'est. C'est français. Mais de la fiction, c'est pas possible parce que pour moi, l'écriture repose sur le sens de la nuance. Et la nuance, c'est avoir un vocabulaire extrêmement étendu. Il suffit pas d'avoir un dictionnaire de synonymes. Il hein, faut savoir exactement à quelle nuance, enfin du moins le plus exactement possible, à quelle nuance, à quel registre de langue, à quel registre affectif correspond telle variante de tel mot. Et en anglais, ben non, <rire> je sais pas si je ne sais vraiment pas assez. Euh, voilà, alors c'est ça. Mais je suis très heureuse d'être bilingue, parce que ça me donne accès, au moins à J'aimerais, J'aurais aimé être multilingue, mais bon, l'anglais, c'est déjà pas mal. D'avoir deux langues, c'est déjà pas mal. Euh, ça donne accès à, à, un autre, à un autre monde, à, à une autre culture. À, et surtout, ça me donne accès à une quantité de textes de genre qui ne sont pas traduits qui ne le seront jamais, et que je peux lire. Yeah. Ça peut être une bonne motivation pour apprendre une langue aussi. <rire> et, bah, surtout aujourd'hui, avec les, justement les liseuses, vous pouvez… Bah, Ce n'est pas très agréable, d'accord, mais on apprend plus vite qu'on qu ne le croit. Avec quand on, a, on peut avoir recours à un dictionnaire tout de suite. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire exactement Pouf, dictionnaire. Ah, ok, d'accord. Il mais faut oui. avoir un peu d'imagination aussi oui c'est vrai que après il y a aussi la compréhension passive mais c'est une autre histoire <rire> ça. et même je finirais bien pour vous demander vous, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez en train de, de publier des textes de science-fiction oui. des oui. nouvelles oui il y a c'est pour savoir sur quel projet, sur quoi bah, vous il êtes. Y en a ce une, il y en a une qui est publiée uniquement au, au Québec, je pense pas. Enfin, mais je l'ai, je, je, je, je fait retentir sur Facebook s'il y a des intéressés euh, vous pourrez toujours commander le bouquin euh, euh, sur justement des choses du futur proche. Ça s'appelle Apocalypse Nord, pas ma nouvelle, mais le ou Nord Apocalypse, Apocalypse Nord, le, le recueil. Il y a plusieurs. Nord. Euh, nord. Apocalypse. Le nord. Non, non, oui, non, le Nord. Non, c'est Apocalypse. Ah, bon. Enfin, il me semble. Je non, je n'ai non, pas bien compris, en fait, Apocalypse, Nord. Nord, oui, c'est pas le, le titre du film. Oui. Ce sont des textes qui se passent euh, dans ma région, dans le Nord, oui. mais plus spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par des auteurs qui sont soit natifs, soit résidents de la région, et parmi ceux-là, il y a plusieurs auteurs de science-fiction. Euh, L'autre texte va être publié en France, euh, dans… Mmh. Est-ce que c'est est est -ce l'anthologie d'Hypermonde En fait, dans les deux cas, on me demandait d'écrire euh, sur le futur proche, ce qui m'a donné beaucoup de mal pour le premier texte. Ça m'a pris plus d'un an pour arriver à sortir quelque chose. Pour une nouvelle, pour moi, c'est incroyable. Une nouvelle, ça me prend trois semaines. Euh, mais le second m'a donné moins de mal parce que je l'ai replacé dans le même cadre. D'abord, j'avais un, un univers. Pourquoi pas le réutiliser tant Et puis, et puis mais, mais la difficulté a été que pour l'autre, en enfin le, le collectif français, euh, ça devait être du, euh, du du Hope Solar Punk. Ah, d'accord. Alors moi, le Hope, là, c'est pas tellement mon truc. Euh, je suis une, une pessimiste active. C'est-à-dire que oui, euh, le pire s'en vient, mais rien n'est rien n'est certain. Euh, même le pire, tout est possible, même le moins pire. Et donc euh, j'ai réussi à écrire ce texte-là. Je pense que c'est le maximum de ce que je peux faire dans le genre relativement positif. Enfin, pas positif. Pas positif euh... Oui, point, oui positive. <rire> <rire> euh, sinon, ben, j'écris des autres textes qui n'ont rien à voir, euh, qui seront publiés dans Solaris, qui sont soit de la qui sont du Von Arbour, je ne sais plus à quel genre ça peut se rattacher. Bon. Euh, ça va sortir bientôt alors aussi. Il euh, bah, y, y en a un qui est un texte dans notre numéro spécial, hommage à Wells, qui va paraître cet automne ou cet hiver, euh, puisque c'est l'anniversaire de la guerre des mondes. Mm -hmm. alors, on, on nous a posé la question « Que vous inspire la guerre des mondes ?» Oh <rire> Et puis, finalement, j'ai été inspirée à ma grande surprise. Bon, alors, il y aura un texte sur la guerre des mondes, et puis, il y a un autre texte qui... Les ateliers... J'animais un atelier annuel, et puis depuis deux ans, c'est devenu un en personne, en direct. Et depuis deux ans, c'est devenu un atelier euh, en devisu, euh, en Zoom. Et la première expérience en 2019 a été tellement positive, alors que je pensais que ça allait être un désastre, que mes, mes atelieristes ont dit « oh ben dites, on pourrait peut-être le faire tous les mois maintenant, puisque, bon, eh ben oui, alors depuis deux ans, on le fait tous les mois. » Et je dois dire que c'est un, un motivateur extrêmement, euh, enfin pour moi en tout cas, ça me motive à écrire des textes. Euh, on se donne des contraintes, bon… Euh, et, et bon, j'écris des textes comme tout le monde, mais en général, ce sont des, des petits textes courts parce que ce sont des exercices. Mmh, en fait. Tout à fait, oui. Ah, ce n'est pas pour jouer, mais c'est pour apprendre. Et puis là, depuis, ça fait deux fois que j'ai un texte complet, enfin deux fois, non, ça fait quatre fois, que j'ai un texte, Enfin, trois textes complets et un texte qui est en cours. Alors là, un, un, vrai, un vrai roman feuilleton parce que je le publie sur le site de l'atelier en feuilleton. Ouais. Mais euh, c'est ça, alors c'est un motivateur excellent. Et donc, à un moment où je me dis « Non, je n'ai plus rien à écrire et je ne peux plus écrire et j'écrirai plus jamais rien, je suis morte. Euh, » Ben non, finalement, j'écris. <rire> Youpi eh ben, Avec les autres, mais c'est une bonne <rire> façon de faire aussi. <rire> ça peut donner euh, des idées pour… Euh, c'est mm -hmm. comme des petits bourgeons, ça peut donner après des, hein. des romans feuilletons. Des les romans feuilletons. Voilà, ben, on a fait un petit Le mot, le mot de la fin, c'est… J'écris. C'est bien et comme ben, ça. C'est bien, parfait. On pourra vous lire. <rire> en tout cas, je vous remercie parce que vraiment, c'était un moment passionnant. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de vous passionner. Euh, non, en plus, le, le roman dont on a parlé un peu plus longuement, donc euh, les pierres et le cycle, j'appelle le cycle La Voix des pierres et des roses. Il y a la Voix des pierres, la Voix des roses, et puis la Balance et le Sablier. C'est chez Alire. Ce qui est intéressant, c'est que bon, Alire est un, un, un éditeur québécois, et, mais heureusement pour nous, il fait des livres en e-book. E Donc on peut quand même vous trouver sur les sites de la FNAC, d'Amazon, pour acheter le livre. Donc moi, je vous, je vous encourage à lire le roman feuilleton. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis Merci. à bientôt, j'espère. Bonne journée pour vous. Merci.